Je viens d'être élu reine de mer Chantons pour le solstice d'été Un connard de mec m'a trompé Je vais le foutre dans un once puis le cramer Vive la vie, vive les fleurs, l'alcool qui coule à flot, la danse les mecs qui meurent, les mecs qui meurent, vive la vie, vive les fleurs, l'alcool qui coule à, la à flot, la danse les mecs qui meurent, les mecs qui meurent, vive la vie, vive les fleurs, l'alcool qui coule à flot, la danse les mecs qui meurent. La colle qui à flot, la danse, les mecs qui meurent Les mecs qui meurent La la la la la La la la la la La la la la La la la la Les <rires> mecs qui meurent La la la la Les mecs qui meurent La C'est une honte